Donc, en 2014, le droit individuel à la formation, le DIF, a été transformé en CPF, compte personnel de formation. Euh, auparavant, le DIF était un dispositif individuel, mais qui était quand même à la main des employeurs, puisqu'il fallait l'autorisation des employeurs pour partir en formation. Et il a été transformé en compte personnel de formation, un compte qui est aujourd'hui monétisé et euh, accessible sur des plateformes numériques, euh, par Internet ou sur un smartphone. Jusqu'en 2014, les salariés ont accumulé des heures de DIF et ont dû recevoir, avant la disparition du dispositif, euh, le nombre d'heures euh, qu'ils avaient accumulées pendant leur période de travail auprès de leur employeur. Ils ont aujourd'hui jusqu'au 30 juin pour inscrire dans leur compte CPF toutes ces heures de DIF qui n'ont pas été utilisées. Ça peut revenir euh, jusqu'à un équivalent de 1800 euros euh, qui, aurait, qui ont été accumulés en heures de DIF et qui peuvent aujourd'hui compter dans leur compte personnel de formation. Et donc, si les salariés n'inscrivent pas ces heures de DIF cumulées jusqu'en 2014 sur leur compte CPF, c'est autant d'argent et autant de capacités de financement qui sont perdues pour eux. Donc le compte personnel de formation est le seul dispositif qui arrive véritablement à la main du salarié. Il peut, avec une application smartphone ou euh, un site internet, euh, accéder à un catalogue de formation qui lui permet de se former en fonction de son budget, évidemment de son calendrier, euh, pour pouvoir euh, se qualifier ou euh, évoluer aussi professionnellement. La difficulté aujourd'hui avec la réforme de la formation professionnelle, c'est qu'on a monétisé euh, le droit à, à la formation professionnelle, c'est-à-dire qu'auparavant, les salariés cumulaient des heures, aujourd'hui, ils cumulent 10 euros, et au final, ils ont moins de possibilités financières de se, pour, pour se former. Auparavant, ils avaient le droit à l'équivalent de, de plus de 700 euros pour se, pour se former euh, dans l'année, et aujourd'hui, c'est plafonné à 500 euros. Ensuite, il n'y a pas de politique d'accompagnement et d'aide des salariés pour choisir leur formation. Ils sont seuls face à une plateforme Internet ou une application smartphone. Si quelques salariés ont la possibilité de choisir par eux-mêmes la formation qui la, leur sera la plus adéquate, on a un beaucoup plus grand nombre de salariés qui soit n'ont pas accès euh, à l'informatique, à des smartphones, ou soit ont besoin aussi d'être accompagnés pour choisir la formation qui leur, sera, euh, qui leur sera la plus adéquate en fonction de leur parcours et de leurs besoins. Il n'y a plus d'intermédiaire entre euh, le centre de formation et, euh, et, le, et le salarié. Nous, ce qu'on revendique à la CGT, c'est d'avoir des véritables politiques d'accompagnement des salariés euh, pour ne pas se faire berner ou rouler par des organismes de formation ou pour ne pas dépenser aussi euh, euh, sur une formation qui ne leur servira à rien. Évidemment, pour nous, le compte personnel de formation, il doit, il doit être pris sur le temps de travail, il doit être rémunéré, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus suffisamment d'argent pour, euh, pour financer la formation professionnelle. Ce qu'on revendique aujourd'hui à la CGT, c'est à la fois une augmentation des contributions des entreprises, on demande aussi à ce que la, la formation ne soit plus à la seule main des entreprises et aux besoins des entreprises. On voit qu'il y a eu un grand virement idéologique au niveau de la formation professionnelle où on n'est plus sur de l'émancipation, mais on doit seulement correspondre aux besoins du marché du travail. Euh, et ensuite, euh, qu'est-ce qu'on revendique on, on revendique une meilleure gouvernance de la formation professionnelle euh, et que les salariés aient davantage leur mot à dire de, euh, dans l'entreprise, on revendique que la formation redevienne un élément d'émancipation euh, dans l'entreprise euh, et que les salariés de nouveau la main sur, euh, sur ces questions-là, qui sont essentielles euh, à une époque où on vit une crise sociale, une crise environnementale et qu'on va vers des transitions écologiques et numériques.